Hello tout le monde, on part pour le musée d'autrefois avec les copains en moto, c'est parti Le musée de la vie d'autrefois de ormes sur Voulzy est un lieu fascinant, dédié à la vie quotidienne à la campagne au XVIIIe et XIXe siècle. Ce musée présente des collections impressionnantes d'objets et d'outils agricoles, de vêtements, de meubles, d'usensibles et d'autres artefacts relatifs à la vie rurale de l'époque. Les visiteurs peuvent également explorer des reconstitutions de bâtiments anciens, tels qu'une grange, une étable, une maison de ferme, ainsi qu'un jardin d'herbes aromatiques. Ce musée est également adapté aux enfants avec des activités amusantes, comme des jeux traditionnels, des ateliers d'artisanat, et des visites guidées adaptées à leur âge. Les enfants peuvent ainsi découvrir de manière interactive et ludique la vie d'autrefois. Si tu es intéressé par l'histoire de l'art vie rurale en France, le musée de la vie d'autrefois de Orme-sur-Boulisi est un endroit que tu dois visiter. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, active la cloche et je te dis à très vite.